On a voulu leur faire prendre conscience par eux-mêmes de l'importance d'avoir un aide-mémoire euh, de qualité. <rire> Donc, euh, c'est beau d'avoir un aide-mémoire, mais il faut qu'il soit bien fait aussi. Pour euh, ça, dans le fond, on leur a, a fait euh, jouer à roche-papier-ciseaux. Ça aussi, c'était assez ludique comme activité, mais ça a eu quand même un, un impact euh, très intéressant pour les élèves. Donc, Avant de les lancer avec la création d'un aide-mémoire, on s'est dit qu'on allait leur faire travailler eux-mêmes à partir d'aide-mémoires existants. Et c'est là qu'on a bâti une activité. Euh, au cours de laquelle on leur a montré une série de, de cartes aide-mémoire, des petites fiches, qu'ils devaient observer, ils devaient choisir, eux, euh, quelles fiches ils utiliseraient pour présenter les règles d'un jeu à d'autres élèves. Et ce jeu, c'était Roche-Papier-Ciseaux, donc un jeu que tout le monde connaît à peu près, euh, mais qui a différentes variantes. Puis comment on fait pour expliquer quelque chose à un élève, donc d'où on part? Euh, même si c'est euh, un jeu qui est connu, bien, il y a une structure, il y a un ordre qu'on doit respecter. Puis sans les fiches à la mémoire, bien, ça devenait difficile. Ils se sont trouvés vraiment mauvais. Là. Ils se sont dit « Mon Dieu, je ne sais pas par où commencer. Euh, » Donc là, leurs idées étaient toutes désorganisées. Ils ont donc vu que c'était important de, de préparer sa prise de parole. « Je ne peux pas commencer comme ça, il faut que j'organise mes idées avant. » Et là, l'aide mémoire, c'est à ça qui sert, organiser les idées. Donc, on a proposé aux élèves de le faire en deux temps, d'expliquer sans fiches à de mémoire, puis ensuite d'explorer euh, différentes fiches qui existaient déjà et de choisir les meilleures pour pouvoir euh, expliquer ce jeu-là par la suite. On les a analysés, on a vu qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, et on a pu relever, dans le fond, c'est quoi euh, un bon aide de mémoire? Comment on fait un bon aide de mémoire? Euh, donc, les élèves ont eux-mêmes relevé comment on fait un bon aide de mémoire. Et ça, ça a été gagnant euh, par la suite parce que, leur prise de parole était vraiment plus fluide. Avec un de mémoire ils ont expliqué à l'autre comment joue à Roche-Papier-Ciseaux. Ils ont vu la, la différence entre la première fois, qui était vraiment n'importe comment, et la deuxième qui était très, très bien organisée, du moins beaucoup mieux. <musique>